C'est une seule ambiance Pourtant quoi ah, Bon là, il chuchote autre chose, je comprends pas. <rire> <rire> non mais le pire, c'est que c'est même pas hyper surprenant, c'est pas un jumpscare. Mais tu t'y attends, mais ça te fait peur quand même Euh, on, là j'ai une musique de cathédrale. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. <rire> ça fait genre, mais t'inquiète, on te met la musique à l'aise et tout. Mais la musique, elle va super fort. Je suis sûr que je suis en train de gueuler parce que ça... Ouais, ouais tu gueules, ouais. Ah putain, la putain de salle, quoi. Là, ça pue la merde. elle s'est arrêtée toi tu regardes toujours en arrière t'es fou quoi moi je un truc que je fais jamais <rire> attends je mets de la vie mais il eu d'ombre non mais je crois que les gargouilles ont été remplacées par les ombres en fait Bien ah marre. ouais ouais quand tu la regardes elle se barre enfin ouais. bah, voilà. quand, quand tu la regardes euh, elle bouge plus Et elle se déplace pas comme super vite quand tu les regardes pas par contre l'ombre pompée sur Underman quand après... même ah. <rire> <rire> I don't know